L'amour n'a pas d'âge. Bonjour, Vincent. Alors, c'est bientôt prêt Oh, j'ai tellement hâte <rire> Ça va danser Ouh Le bal du village L'événement du siècle Tu crois qu'il y aura assez de place pour tous ces journalistes qui vont venir du monde entier mmh. <rire> Ces pommes, elles sont aussi pourries que lui. Oh. Maintenant, si tu veux être malade le jour du bal, c'est ton problème. Non d'une pipe, cette vieille dinde va gâcher la fête avec son sale caractère. Oh, quelle impolitesse oh, À croire que tu as été élevée par les cochons Hé, hey, <rire> vous n'avez pas le droit d'insulter mon grand-père Faut pas qu'elle s'étonne si personne ne l'aime au village, vieille harpie oh, Décidément, ces deux-là ont le chic pour toujours tout gâcher avec leurs disputes. Ça va, Madame Huguette? belle toi de tes affaires! Oh Je ne t'ai rien demandé! Je voulais vous aider, c'est tout. Eh bien, puisque tu veux m'aider, tu n'as qu'à porter mes courses. Mm -hmm. Madame Huguette, pourquoi vous vous disputez toujours avec le père Gabriel? Décidément, tu es bien curieuse. Je t'en pose, moi, des questions. Oh, pas ta pouf. Non! Chien, il va mettre des poils partout. Tu as intérêt à tout nettoyer. Euh, oui, oui. désolé, madame Huguette. Regardez-moi ça. Oh, quelle indécence. À mon époque, les gens savaient se tenir. Allons, madame Huguette, vous avez bien dû être amoureuse quand vous étiez plus jeune. Euh, tu ferais mieux de faire la poussière sur la commode, au lieu de poser des questions idiotes. Je suis sûre que ton cabot y a laissé oh, plein de poils. Alors, oh. c'est fini cette poussière euh, Oui, oui, j'ai fini. Ça y est, c'est tout propre. Ça alors Madame Huguette et le père Gabriel étaient amoureux quand ils étaient jeunes Oui, mais elle ne lui a jamais pardonné de ne pas l'avoir invité au bal. Et du coup, elle a rompu avec lui. La pauvre C'est pour ça qu'elle est de mauvaise humeur aujourd'hui. Il faudrait trouver un moyen de les réconcilier. Alors là, bon courage oh Et s'ils s'écrivaient à nouveau de belles lettres d'amour super romantiques Ça paraît difficile. Déjà qu'ils ne supportent pas de se croiser dans la rue. Mais non On écrira les lettres à leur place, en imitant leur écriture. Eh, hey, mais oui Ça pourrait marcher Essayons Après tout, c'est pour le bien de Madame Guette et du village Avec tout mon amour, à toi pour toujours. Signé, ton Gabriel. Oh. Oh. Ah. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oui. 姐 <laughs> Bidou, bidou Bonjour, les filles Bonjour, Bonjour madame Juliette Encore en train de travailler Allez, il n'y a pas que l'école dans la vie Venez prendre le thé à la maison. J'ai des petits gâteaux. Ouh, ouh, vous me direz des nouvelles. Oh. Ah euh, oui, oui, oui volontiers. volontiers Moi aussi, quand j'étais jeune, j'adorais les gâteaux. Et Gabriel aussi. Lui, ce qu'il préférait, c'était les millefeuilles. À l'époque, c'était le plus beau garçon du village. Je n'étais pas mal non plus. Mm -hmm. Je vais refaire un peu de thé Ne bougez pas, je dois encore vous raconter notre premier rendez-vous Notre plan marche comme sur des roulettes On n'a même plus besoin d'écrire les lettres Ils le font tout seul oh. C'est tellement romantique <rire> Bonjour madame Huguette, on vous a apporté un mille millefeuille pour vous remercier Ah, Décidément, pas moyen d'avoir la paix pe... hein? oh. madame Huguette, vous étiez de si bonne humeur l'autre jour. Oh. <rire> Regardez. Oh voilà le dernier cadeau de Gabrielle. Oh. Pauvre madame Huguette, elle était si triste. Mais pourquoi le père Gabriel a-t-il fait ça C'est vraiment méchant. Il doit bien y avoir une explication. Peut-être que quelqu'un a voulu faire une farce à madame Huguette. Il faut qu'on en ait le carnet. <rire> de la tapette à souris Et hein ça, c'est quoi Une lettre d'insulte Euh... Qu'est-ce que ça peut vous faire Bon, ok, c'est moi qui ai échangé les courriers Mais j'ai de bonnes raisons Mon grand-père est très heureux tout seul Il n'a pas besoin d'une vieille mégère pour lui gâcher la vie Mais ton grand-père aussi, il a droit à l'amour Et puis surtout, c'est pas à toi de décider à la place des autres Avec tout le mal qu'on s'est donné, les fausses lettres et... Oh et tout le reste euh... hein ah d'accord Alors tout ça, c'est à cause de vous Tu disais quoi, Martine Propos de décider à la place des autres, hein Euh... Ben... <tousse> Bonjour, papy T'as l'air songeur Pardon, oui, j'étais dans mes pensées... Pour tout te dire, je n'ai plus de nouvelles du guet depuis deux jours Bah, tu dis toi-même qu'on est bien mieux tout seul, sans personne pour vous embêter Oui, c'est vrai, mais j'ai peut-être un peu exagéré les courriers du guette, ils me faisait quand même bien plaisir. Enfin, de toute façon, c'est fini tout ça. Apparemment, elle ne veut plus entendre parler du vieux Gabriel, alors... Martine oh, Rico euh, En fait, mon grand-père est super malheureux depuis qu'il reçoit plus les courriers du guet. Les courriers que tu as interceptés, tu veux dire Oui, bon, je regrette, voilà. J'aimerais bien réparer mon erreur et les réconcilier. Mais après ce que j'ai fait... Mmh. Oh et si ton grand-père invitait Huguette au bal du village Il réparerait son erreur de jeunesse et tout rentrerait dans l'ordre. Mais oui, bien sûr C'est une super idée Viens, on va lui en parler. Hein c'est vrai que la première lettre, c'est nous. Mais Madame Huguette a très vite pris le relais. Moi, je me disais que tu serais malheureux avec cette vieille bique. Du coup, j'ai échangé les lettres. Oh. J'avais trop peur qu'elle te gâche la vie. Je suis désolée, papy. Maintenant, tout ce que je veux, c'est réparer ma bêtise. <rire> Et je sais comment. Vous allez inviter Madame Huguette au bal du village. Hein? Oh non, ça, jamais. Mais pourquoi Je suis sûre que tout s'arrangerait si vous l'invitiez. J'ai dit non, pas question. Pas la peine d'assister, non d'une pipe. <rire> Mais enfin, papy, tu veux pas danser avec elle mais que tête de mule c'est de là c'est non je ne sais pas danser voilà mmh. c'est pour ça que vous ne l'avez pas invité il y a 50 ans ben oui mmh. allez il n'y a pas d'âge pour apprendre tu crois mmh. toi, toi, toi et moi moi, moi et toi. Oh, tu es toi, deux, bien gentille, ma petite Martine, mais ce n'est pas la peine d'insister. C'est pas pour moi. Mais si, c'est simple, vous allez voir. Je vais vous montrer avec Rico. Hein? Hein? Euh... Oui. Un, deux, un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux. Et... Non, ça c'est mon pied, Rico. T'es <rire> aussi souple que moi, gamin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et voilà! C'est bien! Toi, toi, toi. Quel progrès! Bravo! Tu trouves? Merci. Parfait! Il n'y a plus qu'à inviter Huguette! Tout ce temps à faire semblant de te détester, alors que je n'ai jamais cessé de t'aimer. C'est <crashes> très beau! T'es vraiment douée pour les lettres d'amour. Oui, bah... C'est pas bien difficile d'écrire des âneries pareilles. Oh <rire> Tenez, c'est pour vous. Hein? Oh, c'est la plus belle lettre qu'il m'ait jamais écrite. Et en plus, il m'invite au bal. C'est ton ami fille. C'est bien joli d'être amoureux, À amoureux. Paris, de mise à les yeux, mais quand ton cœur est malheureux, l'amitié, il oh oh oh oh. a rien de mieux. Oh oh oh oh oh. Toi, toi, toi et moi, moi, moi, un, un, un. moi, moi, moi, moi, moi, moi, toi. toi, toi un, un. Invite-la, bougre d'Idiot. Oh, ne fais pas la même erreur que moi euh, Martine, tu, tu veux danser oh oui avec plaisir mon cher ami moi moi moi et toi, toi, toi. Mais tu te moques de moi hein oh. Tu sais très bien que je déteste les roses, surtout les rouges C'est incroyable que tu aies pu oublier ça Non, c'est pas possible Mais tu changeras donc jamais Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que j'ai pu oublier à quel point t'es une vieille mégère oh. Jamais contente, non d'une pipe oh. Tout ça pour ça Euh... Martine, c'est mon pied, ça Désolé. <laughs> <laughs>